c'est un type particulier de mal, distinct du fléau ou de la catastrophe, en ce qu'elle est un mal qui se propage en profitant de nos activités les plus communes. À l'échelle d'un individu, cette propagation paraît relativement inoffensive. Si je suis porteur du mal et que je le transmets à deux ou trois personnes autour de moi, parmi la centaine que je côtoie chaque jour, je puis toujours me consoler de n'avoir contaminé que deux ou trois personnes. Mais ce faisant, j'oublie la dimension essentielle de l'épidémie, qui est sa propagation. Car, à leur tour, les deux ou trois contamineront chacun deux ou trois autres, et ainsi de suite. Au bout de quelques jours, cela fait quelques centaines, puis quelques milliers, et à partir de là, l'épidémie progresse à une vitesse vertigineuse. S'agissant du coronavirus, il aura fallu un mois et demi pour constater les premiers 100 000 cas, dix jours pour les 100 000 suivants, quatre jours pour les 100 000 d'après, et ainsi de suite. Ils étaient un ou deux au départ. En l'espace de quelques mois, ils seront quelques milliards. Quel exemple spectaculaire de la propagation d'un mal Car ce qui vaut pour le coronavirus vaut pour quantité d'autres maux. On a vu ainsi la dépendance, à la cigarette ou aux drogues, se développer comme une épidémie. Au départ, leur usage se limitait à quelques cercles. Mais progressivement, les freins à leur usage ont sauté et l'épidémie devint hors de contrôle. De même en va-t-il de l'habitude du mal volontaire. Par exemple, si rien ne vient la contrer, l'habitude de mentir s'étend comme une épidémie à toute une société au point qu'il suffit de quelques décennies pour que tout le monde se méfie de tout le monde. L'URSS, au XXe siècle, a ainsi achevé sa course dans le mensonge collectif permanent. La propagation du mal suit encore les voies naturelles de l'engendrement et de l'éducation. En transmettant la vie, ce qui est un bien évidemment, les parents ne peuvent s'empêcher de transmettre en même temps à leurs enfants leurs défauts génétiques, et malgré tous leurs efforts, ils transmettent aussi les limites de leur propre éducation. Et ils transmettent encore les conséquences de leurs fautes. Cette loi générale de propagation du mal menace l'humanité d'extinction biologique, culturelle et spirituelle, et parfois à très court terme. C'est pour y faire barrage que Dieu intervient. Voici comment Ézéchiel prophétise à ce sujet. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe ?« Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Les fautes des pères deviennent les peines des enfants. » Voilà la propagation du mal. L'oracle continue. « Par ma vie, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du père que celle du fils, elles sont à moi. Celui qui a péché... C'est lui qui mourra. Ainsi, Dieu instituait l'individualisation de sa justice. Dieu marque un coup d'arrêt à l'épidémie du mal et il le fait dans les mêmes termes chez Jérémie, au chapitre 31, et voici quel est l'antidote. Frère Renaud Voici venir des jours, oracle du Seigneur où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, au jour où j'ai fortifié ma main pour les faire sortir de la terre d'Égypte, puisque eux, ils avaient rompu mon alliance. Et moi, j'étais resté leur maître, oracle du Seigneur. Voici l'alliance que je vais conclure avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai ma loi au fond d'eux-mêmes. Sur leur cœur, je l'écrirai. Je serai Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi. Un homme n'enseignera plus son prochain, ni un homme son frère en lui disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront » du plus petit au plus grand oracle du Seigneur. Car je pardonnerai leurs péchés, de leurs péchés je ne me souviendrai plus. » Alors ce, cet oracle central de, de Jérémie, oracle de consolation, euh, qui vient euh, apporter une nouveauté radicale dans, dans, dans la loi et dans le régime de la vie des, des enfants de Dieu. Alors, c'est un oracle exceptionnel, puisque c'est la seule occurrence dans la Bible hébraïque de la notion d'alliance nouvelle, qui est traduite d'ailleurs par un terme qui vous est familier, qui nous est familier, le Nouveau Testament, puisque testament n'est autre que la traduction latine du mot que l'on rend par « alliance » plus habituellement en français. Donc en fait, quand on dit le Nouveau Testament, pour désigner un ensemble de livres, on se réfère, ipso facto, à cet oracle-là, puisque c'est lui qui, euh, qui est la première occurrence de ceci. Alors, l'alliance, quand on y songe, c'est une notion euh, étrange, puisque nous, nous pensons spontanément en termes de contrat, c'est-à-dire d'un pacte où deux personnes font un pas l'un vers l'autre pour trouver un terrain d'accord mutuel. Le contrat porte sur ce qui est mis en commun. Et le reste, ce qui n'est pas mis en commun, n'entre pas dans les clauses du pacte. Comment une alliance peut-elle fonctionner avec Dieu Dieu peut-il se lier avec nous Ou plutôt, pouvons-nous rendre Dieu dépendant de notre bon vouloir Et pire que ça, avons-nous des droits à faire valoir devant lui Certainement pas. Le sentiment naturel de l'homme, dans ses rapports avec Dieu, est plutôt celui d'une dette inextinguible et de son infaill... insolvabilité. Euh, il n'y a pas d'alliance... Que, que rendrai je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait Voilà, par exemple, exactement. Ça, une... Alors c'est assumé, bien sûr, par l'attitude religieuse, mais c'est une attitude qui est fondamentale dans la manière dont nous entrons en relation avec Dieu. On sait bien qu'on ne marchande pas avec Lui. Euh, en effet, pourquoi il n'y a pas d'alliance C'est que Dieu étant notre Créateur, notre Père, il n'y a rien que nous n'ayons reçu de Lui. Si nous croyons avoir des droits sur lui, en fait, c'est Dieu lui-même qui est la cause des droits que du fait que nous croyons avoir des droits, que nous puissions en avoir en tout cas, puisque Dieu est la cause en nous de toute œuvre bonne. Donc, si jamais on voulait prétendre à des actes de justice méritant rétribution de sa part, en fait, les actes de justice qui sont bons viennent de lui. Donc dans ce cas-là, nous n'avons euh, rien à euh, offrir euh, en échange. Exactement. Alors, pourtant, c'est là que la, la Bible franchit, une, enfin que la révélation vient bien de Dieu, c'est qu'elle nous parle d'alliance, et même ici, d'alliance nouvelle. C'est que si nous n'avons aucun droit antécédent à faire valoir en justice devant lui, Ce n'est pas à nous non plus d'interdire à Dieu d'instituer le dispositif par lequel lui-même veut se faire notre débiteur. Euh, simplement, lorsqu'il se fait notre débiteur, il l'est librement. Euh, il l'est par un engagement de sa part, donc il a toute l'initiative. Et donc, évidemment, bien sûr, il reste le maître. Euh, nous sommes les siens par nécessité, lui, il l'est par liberté. Et euh, au fond, c'est même d'ailleurs probablement une, un témoignage de magnanimité et même de libéralité de la part de Dieu. Il est libéral jusqu'au point de nous donner la possibilité d'avoir une certaine prise sur lui. Et ça, de sa part, c'est euh, bah, une grande générosité euh, qu'il nous fait. Alors... Euh, donc on comprend pourquoi c'est bien à partir de cette, ce mystère de l'engagement volontaire et libre de Dieu par rapport à ses créatures, non pas nécessaire mais libre justement, que euh, eh bien la Bible pense toute relation juste et ajustée vis-à-vis -vis du Seigneur. Euh, ça, en, ça en est la condition liminaire en quelque sorte. Ça, ça part de là. C'est à partir de là que l'on peut entrer vraiment dans une relation réciproque avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment, on peut dire, c'est le fruit de la, de la, de la révélation et de l'initiative de Dieu, puisque, au fond, très, très peu d'hommes religieux, même profondément religieux, se sont élevés jusqu'à ce niveau d'une alliance possible entre l'homme et Dieu. Il y a dans cette alliance, en plus, le fait que Dieu prenne l'initiative et, et, et scelle cette alliance, introduit pour le peuple, le fait de savoir ce qui plaît à Dieu, hein, ce, ce que Dieu attend. Euh, c est, c est, il y a aussi dans, dans l'Alliance une connaissance, une dimension de connaissance, pour savoir comment mener sa vie, comment la, la diriger d'une manière qui plaise à Dieu. Voilà, alors c'est très net que l'Alliance, la, la première en tout cas lorsqu'elle est conclue sur le Sinaï, va de pair, bien sûr, avec le don de la loi, qui indique euh, au peuple euh, comment plaire à Dieu. Euh, c'est euh, en fait les, les, c est, c est Dieu qui institue hein, les, les moyens permettant justement de rentrer dans un contact ajusté avec avec lui. Euh, et donc euh, c'est comme ça que Israël peut traditionnellement vanter la loi comme une lumière sur sa route, comme un phare sur son chemin, pour, qui guide ses pas hein, et, qui, et qui du coup lui permettent de rendre gr grâce et gloire à Dieu par sa conduite. Et y compris de s'acheminer vers ce que Dieu promet qui est l'objet de notre, notre souci, à savoir l'espérance. Hein. Voilà. On peut euh... espérer dans la mesure où on sait où on va et ce qu'on attend. Exactement. C'est-à-dire que la, bien, la loi, bien entendu, elle, elle est claire, elle, elle illumine, elle donne un but, bien entendu, elle fixe elle, à la fois le, le but et le chemin pour y aller. Elle inclut les deux. Euh, alors, l'oracle de Jérémie que nous avons vu, euh, lui parle d'une alliance nouvelle. Ce qui, euh, d'ailleurs, euh, la, la tradition rabbinique euh, est un petit peu gênée par cette notion, puisqu'elle considère qu'il y a une seule alliance, qui est la, seule, la vraie, l'unique, l'alliance de Moïse. Et euh, cette alliance nouvelle, donc on parle souvent en judaïsme d'alliance renouvelée, pour dire qu'en fait, Dieu renouvellerait l'alliance avec Moïse qui a été endommagée par la désobéissance du peuple. Je crois pourtant que... Alors là, c'est aux exégètes de se prononcer, mais pourtant, ce, ce, ce texte de, de Jérémie fait bien alliance à une, à, référence à une alliance distincte de l'autre. Et justement, le prophète donne les caractères distinctifs de cette alliance nouvelle, qui, qui, la, qui la distingue de l'autre. Non pas parce que l'autre n'est pas bien, mais parce qu'elle n'est pas ordonnée à la même finalité, probablement. Euh, et ce que l'on nous dit ici, c'est euh, eh il déposera... Voilà l'alliance qu'il va conclure. « Je déposerai ma loi au fond d'eux-mêmes, sur leur cœur, je l'écrirai. Je serai Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi. » Donc on reconnaît dans le, ce « je serai Dieu pour eux, ils seront un peuple pour moi », on reconnaît la, la, le scellement de l'alliance. Voilà, c'est oui, ce lien, l'un par rapport à l'autre, l'autre par rapport à l'un. Ça c'est l'alliance, oui. et, et ce qui fait l'alliance, c'est juste ce qui, ce qui précède, c'est « la loi est au fond d'eux-mêmes, euh, sur leur cœur, je l'écrirai ». Voilà, c'est-à-dire que le, ces formules réciproques, enfin, qu'on appelle d'appartenance réciproque, « je serai leur Dieu, ils seront mon peuple », on la trouve par exemple dans le cantique des cantiques, qui est d'ailleurs assez bien de cette, de cette du même courant de pensée. Euh, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi hein, », dit la bien-aimée du cantique. Donc en fait, ces formules, semble-t-il, s'enracinent dans peut-être des, des paroles nuptiales euh, d'Israël, et du coup, je serai Dieu pour eux, ils seront un peuple pour moi, c'est la réciprocité dans l'Alliance. Donc ça, c'est de fait ce qu'il a conclu, et du coup, et son objet, c'est bien le don de la loi. Qui... Alors, justement, parce que la loi, elle existe déjà, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Le décalogue n'a pas pris une ride, il est toujours aussi actuel aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il a été donné sur le Mont Sinaï. Il n'a pas vieilli du tout. Mais simplement, la différence, ce que l'on nous dit là, c'est que cette loi deviendra absolument intérieure. C'est que euh, la loi devient non plus euh, quelque chose qui s'impose à, à nous du dehors, mais qui procède du dedans. C'est ça. Pour, pour savoir ce que j'ai à faire, je n'ai pas à garder à côté de moi, sur, ma, sur la porte de mon frigidaire, voilà. la liste <rire> des dix commandements. Ça. Euh, parce que cette liste des dix commandements, en réalité... « Dieu va l'inscrire à l'intérieur de, de mon cœur euh, pour que j'ai cette lumière à l'intérieur. » Exactement. D'ailleurs, c'est ce que dit la suite. Hein. « Un homme n'enseignera plus son prochain, euh, ni à un homme son frère, en disant, « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. » Et alors, évidemment, c'est là que la promesse est extraordinaire. C'est euh, en fait une, une, une adaptation à la loi de Dieu par euh, similitude par ce qu'on appellerait ça même de connaturalité, c'est-à-dire d'une intimité réciproque avec la loi elle-même, qui fait qu'elle n'est plus quelque chose qui s'impose de, de, de l'extérieur, mais qui vient du dedans, qui surgit de l'intérieur, par une motion qui vient du plus profond de l'être. Évidemment, nous, nous sentons bien que nous en sommes un peu loin, <rire> ça c'est certain, mais euh, puisque nous avons tellement d'efforts à faire pour accomplir la loi du Seigneur, mais justement, c'est là que nous, cet oracle, il est une véritable promesse de, de vie éternelle, puisque c'est certain que celui qui a atteint cet état dans lequel la loi lui devient d'observance facile, bah de fait, il vit pour toujours, puisqu'en fait, il a en lui-même le foyer de la vie, euh, puisque la loi, l'accomplissement la, de la loi de Dieu est finalisé par la vie. D'ailleurs, déjà, l'ancienne alliance le disait. C'est pour, pour vivre que le Seigneur donne cette loi, et celle l'alliance avec son peuple. Alors, donc, c'est euh, vraiment là, nous, nous sommes devant une promesse très, tout à fait extraordinaire qui, euh, qui, euh, qui doit, bien sûr, alimenter notre espérance. Euh, et qu'est-ce qui est précisément objet d'espérance ici C'est cette réception de la loi intérieure. Euh, il faut d'ailleurs, le... c'est tout à fait intéressant, parce que tu as cité tout à l'heure euh, le, le, pro, le proverbe euh, cité simultanément par Ézéchiel et par Jérémie, qui sont pratiquement contemporains, au moins pour ces parties-là. Et en fait, cet oracle-là a un pendant chez Ézéchiel, qui, lui, ne parle pas de déposer la loi au fond de leur être, mais de déposer l'Esprit Saint. « Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous marchiez selon mes lois. » C'est Ézéchiel 36. Donc c'est un oracle qui est tout à fait euh, parallèle. Simplement, euh, Jérémie s'exprime dans un vocabulaire qui est plus deutéronomique, c'est-à-dire à partir de la, la, le don de cette, cette loi qui scelle l'Alliance, et Ézéchiel, qui est prêtre, à partir d'un vocabulaire qui est plus sacerdotal et qui donc met l'accent sur l'esprit. Euh, et euh, c'est des nuances, en quelque sorte, hein, mais, euh, mais qui disent fondamentalement la même chose. Euh, alors, euh, évidemment, cette donc en fait, il faut bien entendre cette, cette promesse de la loi intérieure comme étant promesse de l'Esprit, euh, c'est-à-dire d'un surgissement de vie qui procède du dedans de nous. Et qui nous fait guider notre voie selon ce que Dieu veut vers ce que Dieu nous promet. Voilà. voilà C'est voilà. ça la, la, la, la nouveauté. Juste, euh, si, si on prend le, le, le point de départ, c'est-à-dire ce qui précède cette Alliance Nouvelle et puis d'autre part son accomplissement, euh, d'un côté, euh, en fait, si je comprends bien, cette, euh, cette loi nouvelle, elle nous apporte, par rapport à la loi ancienne, qui était sur des tables de pierre, euh, en fait un attachement plus radical euh, à la loi et donc une, une, une possibilité de guider notre vie d'une manière qui plaise plus au Seigneur. Et si je rejoins par rapport à ce, ce, ce, qui, était, ce qui précède chez Jérémie, euh, c'est-à-dire cette propagation du mal, en fait, Dieu apporte, a apporté un premier coup d'arrêt avec la loi donnée à Moïse sur les tables de pierre, et ce coup d'arrêt de la propagation du mal, en réalité, n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à reformer le cœur ou réinscrire cette loi dans le cœur pour que, véritablement, le mal arrête son extension. Alors, je pense que le, la promesse euh, qui est donné ici, c'est que l'Alliance Nouvelle, c'est le don de la loi intérieure, du principe d'action qui vient du dedans et qui permet d'accomplir la volonté du Seigneur. Ça Je pense que c'est l'objet de l'espérer le dans la Nouvelle Alliance. Par rapport à l'Ancienne Alliance, je dirais que l'Ancienne Alliance elle a pour objet la, la loi enfin, le don de la loi elle-même, et que ceux qui, dans l'Ancienne Alliance, fait observer la loi... Ben, c'est une c'est une motion que Dieu donne à l'occasion du don de sa loi. Alors maintenant, euh... si je me porte dans le dans l'autre à l'autre bout de la chaîne, est-ce que on peut dire que quand euh, ici le, la, cette annonce <coughs> cette annonce je serai pour euh, Dieu pour eux et ils seront un peuple pour moi, est-ce qu'on peut faire le, le rapprochement avec ce que Dieu dira avec ce que Jésus dira euh, de celui qui demeure en moi et moi en lui mmh. et sur le fait que Jésus euh, annonce aux apôtres je, je vous donnerai l'Esprit Saint est-ce que c'est pas l'accomplissement de cette loi nouvelle justement ben oui et puis ça euh, veut quand il dit euh, mon Père l'aimera et nous ferons en lui notre demeure ainsi hein, quelqu'un même il gardera ma parole mon Père nous ferons en lui notre demeure on voit bien qu'ici la promesse va jusqu'à l'habitation de Dieu et, et, et où il nous montre que alors là, évidemment, c'est là qu'il appartient aux théologiens d'articuler les choses. Et euh, y a, ils ont du gras à moudre, parce que là, il y, y a de la matière <rire> surabondante, en fait. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, que, on voit bien qu'à travers cette promesse du don de la loi, c'est bien l'Esprit-Saint qui est donné. Mais l'Esprit-Saint, il est donné en vertu de l'amour que Dieu a pour nous. C'est bien l'amour que Dieu a pour nous qui motive ce don de la loi et de l'Esprit. De sorte que l'Esprit est le premier don, qui habitent par la charité. Et donc à partir de là, ça attire aussi la, la, la loi comme connaissance et le père comme source de toute cette, de toute cette, cette œuvre. Mais là, évidemment, c'est le, les développements de la tradition qui, qui, qui rentrent peu à peu dans l'intelligence de cette promesse euh, fantastique qui est faite dans cet oracle. Alors le frère Renaud a provoqué le théologien euh, à, à réfléchir et à se débrouiller <rire> avec euh, tout cet écheveau euh, que nous dit le frère François ben, D'abord je voudrais relever que euh, ce qui est particulier enfin ce qu'on peut noter dans cet oracle de euh, Jérémie au chapitre 31 c'est que cette annonce du don d'une nouvelle loi donc signe, gage qui vient sceller une nouvelle alliance, est associé au pardon et à l'expiation des péchés. Euh, l'arrêt du, du mal, l'arrêt de la propagation du mal. L'arrêt de la pandémie du mal, justement, euh, pour reprendre un vocabulaire contemporain. Alors, c'est quelque chose, évidemment, euh, dont on est déjà familier en cette période, hein, et euh, en ce temps... Euh, de, de préparation à Pâques, euh, on, a, on retrouve les oracles d'Isaïe, en particulier euh, la figure euh, très mystérieuse de ce serviteur hein, qui justifiera des multitudes et, en s'accablant lui-même de leurs fautes. Hein. Donc, euh, on est aussi dans ce contexte. Mais ce que je voudrais relever, c'est que euh, ce faisant, euh, euh, c'est une, une transformation de la de la perception du Messie hein, qui est à l'œuvre ici. On voit bien que Dieu euh, euh, fait progresser, finalement, son peuple hein, dans euh, l'espérance et dans la connaissance qu'il a de lui-même. Le Messie à venir, on commence à le discerner, bien sûr, hein, mais va être bien plus que celui qui va libérer Israël de la servitude d'une occupation étrangère. Hein. Bien. Euh, non, va enfin, ou... Ce dont il s'agit beaucoup plus profondément, justement, c'est de libérer le cœur de l'homme de ce qui le rend esclave, c'est-à-dire euh, le péché lui-même. Hein. Et on sait, euh, frère Renaud y a fait allusion, que euh, euh, pour beaucoup de Juifs, et on le voit bien d'ailleurs dans l'Évangile au temps de Jésus, euh, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à saisir, parce que, par exemple, les pharisiens que nous rencontrons souvent sont des hommes très droits et qui sont persuadés, au fond, de ne pas avoir besoin de cette purification radicale parce qu'ils observent la loi, la loi euh, de la première alliance. On, on a une très belle figure euh, qui rôde dans, dans, dans tout l'évangile, j'allais dire, de saint Jean, du début à la fin, c'est celle de Nicodème, hein, euh, qui est un homme instruit, manifestement, et c'est à Nicodème que Jésus dit... Euh, ne t'étonne pas si je t'ai dit qu'il te faut renaître d'en haut. Nicodème ne comprend pas cela, alors qu'il est, est à l'écoute de ce que dit Jésus. Il va, va mettre du temps à entrer dans cette découverte, justement, de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle loi qui vient toucher le cœur de l'homme. Hein? Euh, et donc, cette loi nouvelle, en nous éclairant, révèle, et va nous révéler, la profondeur, finalement, de l'œuvre divine, qui consiste à nous, j'allais dire, à nous purifier radicalement de cette pandémie du péché qui infeste en fait toute l'humanité sans exception, hein, et, et, et y compris justement les Juifs pieux et justes de la première alliance. Hein. Euh, je voudrais relever ici, enfin euh, résumer ça, en disant que au fond, euh, par cet oracle, comme celui d'Ézéchiel des, des qui a été évoqué également. Euh, Dieu nous fait faire, nous fait accomplir un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes spontanément portés à chercher, je dirais, la, la résolution de nos problèmes à l'extérieur de nous-mêmes. Tout ça peut être légitime à bien des égards. Mais, au fond, ce, que, ce dans quoi nous avons du mal à entrer, c'est reconnaître que la source première, profonde et ultime de nos mots, M.A.U.X., c'est en nous qu'elle réside. Et c'est précisément ce que Dieu vient vouloir guérir désormais. Je, juste, moi je trouve aujourd'hui c'est tout à fait frappant, c'est que le, la, la perte du sens du péché ou la perte de la conscience du péché se, se, euh, a comme conséquence que tout le monde cherche, tout le monde se prend pour une victime et tout le monde cherche la responsabilité chez les autres. Mmh. C'est l'accusation permanente de ce que euh, ce que disent le, ce, ce que dit le, le, le proverbe hein, les, les les parents les pères ont mangé les raisins verts les en, les dents des enfants sont agacées on est aujourd'hui dans une société où les enfants font des procès pour avoir les pour, à cause de leurs dents et et euh, et, et, et ou tout, tout tout mal et il faut forcément trouver la cause à l'extérieur de soi parce que on, on, c'est comme si on avait perdu la clé intérieure de ses propres de ses propres faillites Festivus aboie vers le pénal, disait un auteur célèbre <rire> mort sûr. en 2006. Voilà. Mais je, je, je crois que c'est une loi très, enfin, si j'ose dire, justement, très importante hein, que tu relèves là. Et je crois profondément que si l'homme se coupe de son lien à Dieu, mmh. au fond, il se condamne à chercher sans cesse en dehors de lui-même et chez les autres la guérison des maux qui l'accablent. Voilà. Or, Là, très précisément, dans le texte d'aujourd'hui, hein, Dieu vient de dire, c'est en vous que réside la cause des maux, et c'est celle-là que je veux venir guérir, oui. en toi. Hein. Euh, on va retrouver saint Augustin dans, dans un instant. Hein. Alors, cette loi, cette loi nouvelle, euh, accomplissement, euh, comme on dit, de, de la loi ancienne, hein, en quoi consiste-t-elle Mon frère Renaud l'a évoqué. Euh, Thomas d'Aquin se pose la question, bien entendu, hein, dans son, son immense, son magnifique traité, comme on dit, de la loi, dans, dans la Somme de théologie, et, euh, justement, il met tout de suite en valeur le fait que cette loi nouvelle, elle est d'abord et essentiellement, justement, une loi intérieure. Hein. Euh, et, justement, il... Euh, relie bien cette loi à la guérison du péché qu'elle apporte aussi. Hein. Mm. Euh, il, il se réfère au chapitre 8, enfin il cite d'ailleurs saint Paul au Romain, au chapitre 8 hein, La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Enfin, ce sont deux lois qui se, qui se contrebattent. Hein. Euh, euh, et alors, il cite d'ailleurs saint Augustin, hein, pour nourrir son propos hein, Comme la loi des œuvres fut écrite. Fut écrite sur des tables de pierre, la loi de la foi fut écrite dans le cœur des fidèles. Et encore, c'est toujours Saint Augustin, quelles sont-elles ces lois que Dieu lui-même a inscrites dans nos cœurs, sinon, sinon la présence même du Saint-Esprit? Alors là, nous arrivons, j'allais dire, au cœur de, au fond de la révélation hein, qu'évoquait. Euh, Donc, frère ce, en fait, cette connexion Jérémie-Ézéchiel, hein, c'est vraiment la, la, le lien de, de, de Jérémie, loi nouvelle, euh, Ézéchiel, esprit nouveau. Esprit nouveau. Esprit nouveau. Et, et en Cœur quoi nouveau. consiste essentiellement cette loi gravée dans les cœurs C'est ce que dit saint, saint Thomas un tout petit peu plus loin euh, c'est la grâce du Saint-Esprit intérieurement donnée. Voilà c'est absolument inouï, c'est ce que, évidemment, ce qui ne pouvait pas monter à, à, à l'esprit de l'homme, c'est que c'est l'habitation divine, c'est Dieu lui-même qui va venir, comme tu le disais frère Emmanuel, faire sa demeure en nous, pour nous transformer de façon euh, absolument euh, radicale. Hein euh, alors, à ce sujet d'ailleurs, euh, on a déjà parlé à ce micro de, de la loi, euh, euh, il y a quelque chose de très beau, c'est que, au, au, au tout début de son traité de la loi, hein, euh, saint Thomas parle de Dieu, justement, dans sa contribution euh, aux actes humains, aux œuvres humaines. Hein, il dit euh, Dieu contribue, au fond, de deux façons. Il, dit, il nous instruit par sa loi et il nous soutient par sa grâce. Hein, c'est le prologue oui. de la question 90 dans la Somme de Théologie. Et alors, euh, ce qui est très beau, c'est que, euh, avec cette nouvelle alliance et cette loi nouvelle, eh bien cette loi de grâce, elle est à la fois celle qui nous instruit, celle qui nous éclaire, celle qui nous montre, dans quelle direction aller, puis qui nous fait connaître quantité de vérité que Dieu nous révèle, et elle est en même temps celle qui nous fortifie pour pouvoir marcher sur la route, sur le chemin que Dieu nous dégage et nous montre, et sur lequel euh, il nous accompagne. Hein. Et, là encore, je crois que tout ceci, n'est-ce pas, nous invite à, euh, peut-être tout spécialement, en ce temps, encore une fois, euh, de préparation à Pâques, hein, à, à retrouver euh, le Maître intérieur, hein, euh, qui nous guide, justement, hein, euh, l'Esprit-Saint et cette loi de l'Esprit, cette loi de la grâce du Saint-Esprit, hein, euh, qui nous est intérieurement donné, et au fond, qui nous fait retrouver justement cette conduite de Dieu et ce soutien de Dieu dans la poursuite de nos vies. Je, je, je ne résiste pas euh, euh, à la facilité de, de vous relire ces, ces quelques passages extrêmement connus des confessions de Saint Augustin. Hein. Je crois qu'on peut dire, euh, bien des égards, que Saint Augustin est un peu le docteur de l'intériorité. Hein. Euh, et justement, euh, il, dans ce passage célèbre hein, euh, du livre 10 des Confessions, il, il montre, à travers son expérience personnelle, combien, justement, au fond, l'homme est un peu écartelé entre l'inclination le, le, à l'extériorité et, en fait, le besoin de retourner en soi. Vous connaissez bien ces passages. « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si neuve, bien tard, je t'ai aimé, tu étais au-dedans, « Moi, j'étais au dehors. »« Et là, je te cherchais, sur tes gracieuses créatures, tout disgracieux, je me ruais. »« Tu étais avec moi, je n'étais pas avec toi. »« Loin de toi, elle me retenait. »« Elle qui ne serait, si elle n'était en toi. »« Tu appelas, cria, rompis ma surdité. »« Tu brillas, éclatante, chassant ma cécité. » Tu embaumas, je respirais, je soupirais, je t'ai goûté, j'eus faim et soif, tu m'as touché et je pris feu pour la paix que tu donnes. Voilà et euh, voilà cette beauté euh, si ancienne et si neuve. Eh bien, en fond, c'est la présence de l'Esprit Saint dans les cœurs, celle que nous quittons à chaque fois que nous fuyons finalement dans l'extériorité, que nous cherchons en dehors de nous-mêmes et de Dieu, finalement, le remède à tous nos maux. Alors, c est, c est, c est, cette radicalité que tu, tu viens de, de souligner euh, me, me fait penser à, à, la, à, à, la, à la manière dont euh, on a pu la décrire comme étant une véritable recréation. Puisque, en réalité, c'est ce n'est pas simplement Dieu qui nous donne un outil pour, qui nous donne une loi sur des tables pour... Mais c'est Dieu qui agit de l'intérieur, d'une manière nouvelle, et en fait qui reconfigure le cœur de l'intérieur. Alors ça, ça veut dire que, ça veut dire que une, dans la, la vie chrétienne, euh, toute la vie que nous avons de notre vie chrétienne, elle est une progressive, enfin c'est Dieu qui progressivement fait son œuvre de recréation de notre cœur, ou de reformation de notre cœur en nous-mêmes oui, j'aime bien ce terme de recréation ou de restauration, parce que je crois profondément, et les bons auteurs, les, les pères de l'Église nous aident à le comprendre, qu'à l'origine du monde, justement, lorsque l'homme est sorti des mains de Dieu, il était habité par, justement, cette participation à la vie divine, cette habitation de l'Esprit-Saint dans les cœurs. Et c'est précisément ce que le péché a fait perdre. Et donc, qu'est-ce que l'on voit On voit Dieu le grand artisan, venir reprendre son œuvre, hein, et c'est ce qu'évidemment il va faire très spécialement dans le Christ et dans son œuvre pascale, pour restaurer, voilà, son œuvre, notre création, notre cœur abîmé, pour lui redonner ce pour quoi il est fait, pour fonctionner, si j'ose dire, le plus parfaitement possible. Comment expliquer que cet oracle de Jérémie, qui promet une nouvelle alliance, avec le dépôt de la loi au fond de l'être, soit cité euh, par le Christ lorsqu'il institue euh, l'Eucharistie, le Sacrement Nouveau. Alors, saint Thomas a, a consacré une, un long développement pour, pour expliquer cela, dans, principalement dans son commentaire à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, euh, où saint Paul rapporte le, les paroles du Christ le soir du Jeudi Saint, euh, et euh, il fait remarquer que le, le Christ parle de, de la coupe ou du calice de son sang et ce calice ou cette coupe a euh, deux significations complémentaires. Le premier, c'est pour indiquer ce qu'il y a dedans, c'est le contenu dans le contenant et le deuxième, c'est... la le calice en lui-même, la coupe, ce qu'on appelle la coupe, c'est-à-dire ce qui enivre ou ce qui bouleverse, et dont le Christ parle dans euh, l'évangile de, de saint Matthieu, lorsqu'il demande à ses disciples « pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» ou lorsque, un peu plus tard, s'adressant à son père, il, il dit que cette coupe passe loin de moi. Donc, euh, il y a le lien qu'on que, qu trouve dans l'usage du terme « coupe » entre ce qui est dans cette coupe, ce, ce vin qui devient le sang du Christ, et, d'autre part, la passion. Et euh, cette coupe, elle, elle va donc servir à ra rattacher ce qui relève du sacrement avec ce qui relève de, de ce qu'est la passion. Or, c'est justement là où la où l'Alliance, le, le thème de l'Alliance, le thème biblique de l'Alliance, euh, vient prendre place. Je, je cite Thomas, « Dans les Saintes Écritures, <coughs> on entend le mot testament en deux sens. D'une part, de manière commune, c'est le pacte, le pacte confirmé par des témoins, et en ce sens, Dieu a conclu doublement un pacte avec le genre humain. Et peut-être notons le fait que pour Thomas, c'est bien un seul pacte, mais de manière double, hein, en deux temps si on peut dire. D'une première manière, en promettant des biens temporels et en libérant des maux temporels. Rappelons-nous les promesses faites à Abraham, l'alliance avec Abraham, euh, de la descendance nombreuse, de la fécondité et de la terre, et euh, de la libération aussi des ennemis qui va avec, notamment, ça passera par... Euh, la, la libération de l'Égypte, euh, et c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancien Pacte. D'une autre manière, euh, Dieu promet des biens spirituels et de libérer des maux qui s'opposent à ces biens spirituels. On pourrait dire l'épidémie du péché face à la, au, au bien de la vie éternelle. Et ce qu'on euh, appelle le testament nouveau. Et voilà pour Thomas ce dont parle Jérémie. Jérémie parle de ce pacte nouveau, euh, après le pacte ancien, qui succède au pacte ancien, mais qui est en même temps l'accomplissement dont le pacte ancien était la figure. Or, souligne Thomas, il était d'usage chez les anciens que pour confirmer un pacte, on répande le sang d'une victime. C'est ce qu'on lit, par exemple, en Genèse 31, où Laban et Jacob concluent une alliance, et immole des victimes sur la montagne, et puis appelle leurs frères pour euh, certifier l'alliance, pour confirmer l'alliance, pour être témoin de l'alliance. De même, en Exode 24, on lit que Moïse prend le sang de l'autel et en asperge le peuple, et que ce sang, c'est le sang de l'alliance conclue par Dieu avec eux. Ainsi donc, je poursuis la lecture de Thomas. Ainsi donc, de même que l'Ancien Testament pacte fut confirmé par le sang symbolique des taureaux, de même le Nouveau Testament pacte fut confirmé dans le sang du Christ qui fut répandu par sa Passion. Et donc dans la coupe du jeudi saint, c'est de cette manière que le sacrement est contenu. Le sacrement est contenu comme le, le, le, le pacte qui ratifie cette nouvelle alliance, par lequel le pacte, la ratification par laquelle cette nouvelle alliance est scellée est définitive. D'autre part, on peut parler de testament dans un autre sens, un sens que Thomas appelle plus rigoureux, euh, qui sont les, euh, notre sens actuel de testament, c'est-à-dire les dispositions en vue de recevoir une succession. Et effectivement, dans, dans ce même situation, il faut des témoins pour recevoir le testament, mais un testament, un tel testament, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il ne devient définitif que par la mort de celui qui a fait le testament. C'est ce que souligne l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Il un testament n'entre jamais en vigueur tant que vit le testateur. Tant que le testateur vit, il peut changer son testament. Mais le jour où il meurt, là, le testament s'applique. Eh bien, de fait, je cite Thomas, Dieu a d'abord fait une disposition testamentaire pour recevoir l'héritage éternel, mais il l'a faite sous la figure des biens temporels, et ça, c'était l'Ancien Testament. Et cette, ce, ce, ce testament exprimé en figure euh, a par la suite fait l'objet d'un nouveau testament, en promettant expressément, et cette fois-ci, le Christ nous a enseigné le, le le fruit véritable, l'héritage dont il était question, l'héritage qui était promis, il nous l'a enseigné expressément, cet héritage est éternel, et ce testament, il a reçu sa confirmation par le sang de la mort du Christ. C'est le moment où ce testament devient effectif. et Car effectivement, c'est le moment où le Christ vint la mort, euh, où le Christ descend aux enfers, où le Christ l'emporte sur le péché, brise le puissance de la mort et, euh, et donc nous rouvre la voie du ciel. Donc sa mort est vraiment le moment où nous entrons dans l'héritage, ou en tout cas où nous pouvons entrer dans l'héritage. Euh, de sorte que, euh, dit Thomas, quand le Christ dit au soir du jeudi saint « Cette coupe est le Nouveau Testament dans mon sang », c'est comme s'il disait « Par ce qui est contenu dans ce calice », Effet mémoire du Nouveau Testament confirmé par le sang du Christ. La, la, le, le, le calice va être le, le mémorial de, puisqu'il contient le sang même du Christ, il va être le mémorial de ce moment de la passion d'où la grâce de la vie éternelle coule, s'écoule jusqu'à nous. Euh, Peut-être pour, pour pour pour compléter cet aperçu sur le, la notion de testament et d'alliance, pourquoi est-ce que le Christ utilise alliance éternelle Peut-être vaut-il la peine de s'interroger dans quel dans quel but est-ce que le Christ utilise ce terme d'alliance Qu'est-ce qu'il veut nous manifester dans cette manière de de donner son sang communiquer cette alliance. On le trouve dans la Somme de théologie où Thomas note deux raisons pour lesquelles le corps et le sang du Christ doivent être dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des signes, c'est la vérité même du corps et c'est la vérité même du sang qui sont dans l'Eucharistie, sous les signes eucharistiques. Euh, Ceci d'abord revient à la loi nouvelle, il fallait qu'il y ait une perfection qui soit apportée par la loi nouvelle, on a vu ce qu'elle était avec euh, la, le fait que euh, la, le sang euh, qui servait pour les sacrifices anciens et, euh, était devenu le sang même dû, du Christ, qui euh, conclut l'alliance avec son propre sang, mais... Cela convient aussi si l'on considère la charité du Christ, et c'est le point qui me paraît important, parce qu'on va revenir justement à ce qu'on a vu précédemment. Si on considère la charité du Christ, cette charité, c'est en raison de sa charité que le Christ a assumé un corps qui est de notre nature pour notre salut. Et Thomas note que cela montre, euh, le, euh, de quel, dans quelle amitié le Christ veut nous faire rentrer. Car, en effet, c'est le propre de l'amitié et c'est même son sommet de vivre avec ses amis. Et c'est pourquoi le Christ nous a promis en retour la récompense de sa présence corporelle. Et Thomas cite ici, Matthieu 24, 28, là où est le corps, là les aigles sont rassemblés. Donc, le Christ veut nous introduire dans une amitié avec lui. Amitié, cela veut dire vivre ensemble. Vivre ensemble, cela veut dire être dans cette présence corporelle. Mais, en attendant cette récompense, présence corporelle et dans la vie éternelle, durant ce temps de pèlerinage, sa présence corporelle ne nous fait pas défaut, puisque nous avons dans le sacrement la vérité de son corps et de son sang. C'est pourquoi, Jésus dit lui-même, ⁇ Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. ⁇ Et Thomas conclut, ⁇ C'est pourquoi ce sacrement est le signe de sa suprême charité, en même temps qu'il est le soutien et réconfort de notre espérance, puisqu'on y trouve une telle réunion intime du Christ avec nous. ⁇ Et l'on voit bien ici ce qui est en jeu. Dans le sacrement de l'Eucharistie, nous trouvons le lieu de l'Alliance, de l'Alliance nouvelle, mais cette Alliance nouvelle nous est donnée dans un corps et un sang qui sont le, la marque de l'amitié dans laquelle le Christ veut nous faire rentrer. Voilà ce qu'on espère, l'amitié éternelle dans laquelle le Christ veut nous faire rentrer, mais il, dont il nous fait déjà goûter la réalité par ce sacrement. Et, et, et l'on voit ici comment la charité du Christ vient se donner à nous dans ce sacrement pour faire jaillir en nous cette espérance que ce qui est donné dans le sacrement s'accomplisse totalement dans la vie éternelle. Oui, peut-on imaginer une, une alliance plus intime que euh, celle où euh, le Christ se fait nourriture pour venir nous communiquer sa propre vie, ce qu'il est. L'Eucharistie est par excellence, me semble-t-il, le sacrement de l'Alliance, justement, ce qui la réalise, euh, dans la mesure où, euh, par ce sacrement, euh, euh, se réalise, n'est-ce pas, cette parole du Christ, euh, euh, de cette demeure réciproque, n'est-ce pas, de lui-même en nous et de nous en lui-même. Et d'ailleurs, pour aller encore un petit peu plus loin, je pense à ce ce passage, tiré encore d'ailleurs des confessions de saint Augustin, euh, au livre 7, où il évoque ce qui se passe justement dans, euh, lorsque nous, nous communions à l'Eucharistie. E Vous savez qu'en en général, euh, le principe d'assimilation d'une nourriture fait que euh, euh, la nourriture que j'absorbe est transformée en moi-même. Eh bien... Euh, Augustin euh, euh, a cette audace, n'est-ce pas, de suggérer euh, euh, qu'avec l'Eucharistie, c'est le contraire qui se passe. Euh, il écrit ceci, hein, il dit que, que quelques lignes, il dit « C'était comme si j'entendais ta voix, celle de Dieu, d'en haut, me dire « Je suis le mais des grands, euh, le mais la nourriture. Grandis et tu me mangeras. Tu ne me changeras pas en toi, tel le mais de ta chair. » « C'est en moi que tu te changeras. » Et donc, finalement, le point ultime de l'Alliance, c'est que nous devenons, par l'Eucharistie, comme le dit d'ailleurs saint Augustin à maintes reprises, le Christ lui-même, il nous transforme en lui-même. Peut-on imaginer une Alliance plus intime, plus ultime Adiutorium nostrum, et nomine domini, quifecit celum et terram.